What's up j'espère que vous allez bien, Sur aujourd'hui pour la vidéo compagnie de Person Parce que je n'ai pas dernier aujourd'hui, nous on est sur Hypixel Mais la vidéo n'a pas du tout rapport avec Hypixel parce qu'on va parler de K-Faction V4 les amis Et oui, aujourd'hui on est à la... À quelques semaines, je dirais, peut-être mois, de l'ouverture de cap euh, et on a besoin de votre aide parce que dernièrement, avec l'équipe de cap on a fait un récapitulatif de nos nouveautés, des trucs qu'on voulait rajouter et tout, et on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés niveau euh, mode, il y avait beaucoup de nouveautés niveau plugin et tout ça et plein de modifications, de trucs que vous nous avez dit de changer, mais on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés niveau mode, et on aimerait ça en rajouter. Donc, on s'est dit, pourquoi pas demander directement à notre communauté, donc à la communauté de Cavaxon les idées qu'ils ont envie de proposer. Donc, je vais vous donner un exemple de comment postuler pour une idée. Donc, c'est très simple. Vous allez dans les commentaires de cette vidéo-là et vous expliquez par exemple, votre idée. Donc, moi, je m'appelle Icons. donc je vais mettre mon pseudo, donc Icons parce que bien sûr, on va mettre une récompense à celui ou celle qui trouve les meilleures idées, quoi. Donc, euh, tu mets votre, ton pseudo Cavaxon donc Icons Ensuite, tu euh, mets ton idée, donc par exemple, moi mon idée, ce serait de rajouter une nouvelle agriculture, donc par exemple, les ananas. Moi, j'aimerais ça que les ananas soient disponibles sur Cafaction. Donc, je vais expliquer que les ananas sont trouvables seulement euh, dans les forêts, donc dans les, les jungles, et ils sont en, en cassant une feuille de jungle, par exemple, je peux obtenir une graine d'ananas. Voilà, ça c'est mon idée. Et l'ananas coûte plus cher au chat. Voilà. Donc j'écris mon idée, je euh, mets un commentaire, j'envoie. Ensuite, vous, les autres joueurs, vous pouvez liker les commentaires et les meilleures idées des autres joueurs. Donc par exemple, une idée à le 25 likes par exemple. On va la poster, l'idée, dans le Discord KFAction. Dans la catégorie sondage, on va poster le truc et on va, on va mettre des pouces bleus et des pouces rouges. Donc, vous allez pouvoir voter, toute la communauté de Kavaxon, donc les 3000 membres Discord, vont pouvoir voter pour votre idée. Donc, c'est très important que vous postez le meilleur de vos idées, que vous faites une explication le plus possible pour que on puisse les rajouter dans le serveur. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de faire participer quelques gens On aimerait ça rajouter peut-être 5, 6 nouveautés encore. Donc, si vous avez envie de, de, de proposer une idée et euh, qu'est-ce que je pourrais vous faire gagner. Chacune de personnes pourra accéder à euh, 1000 points boutiques. On va à dire 1000 points boutique Chacune des idées qui est sélectionnée, ce sera 1000 points boutique. Donc, c'est plutôt cool. Et euh, <coughs> pourquoi je ne suis pas sur Kfaction en ce moment? Vous allez vous dire pourquoi il est sur pixel, il est pas sur Kfaction. C'est très simple parce qu'on est en train de faire la migration de notre nouveau site sur nos serveurs du site et tous les serveurs sont offline pour le coup. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas me connecter à Kfaction pour vous faire euh, une petite présentation du spawn et tout. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, les amis, les vidéos sur Kfaction vont reprendre en ce moment. J'ai beaucoup focus sur le Skyblock des pixels parce que j'adorais ça, euh, comme vous pouvez voir, euh, je suis occupé de mon île, avancer mes métiers et tout Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos à Pixel dernièrement Si vous êtes intéressé les amis à voir mes vidéos à Pixel, Vous pouvez tout simplement les retrouver euh, sur euh, ma playlist à Pixel Que je mettrai le lien en description Et puis le tour est joué Sur ce les amis, je ne vais pas prendre plus de votre temps aujourd'hui J'ai vraiment besoin de votre aide pour k V4 comme j'ai dit, elle va sortir bientôt. Elle est là, c'est débordé dans les plugins. Donc, on a vraiment besoin des nouveautés seulement du côté modé. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais alors, les plugins, on est euh, vraiment déjà full nouveauté. C'est vraiment nouveau modé. Genre, par exemple... Euh... Comme j'ai dit, une nouvelle agriculture, des nouveautés modées. Je ne sais pas vraiment, c'est pour ça que je vous dis, je suis à court d'idées, les amis. On a déjà pas mal de nouveautés, donc si votre nouveauté elle est déjà euh, instaurée, ben, malheureusement, je vais supprimer votre commentaire. Donc vous allez avoir, si vous voyez que votre commentaire a été supprimé, vous allez alors, ou plus caché, je vais peut-être juste le masquer pour pas que les autres joueurs puissent voir, ou je répondrai juste pas en fait. <rire> comme ça, c'est comme ça. Personne ne saura qu'est-ce qu'il y aura de, de nouveau dans Cavaction Donc euh, voilà, c'est juste ça ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, amis. Je suis désolé pour la petite vidéo. Je vais essayer de vous faire, comme j'ai dit, des vidéos spoil, donc vous présenter des nouveaux items, euh, des nouveaux, euh, des nouveautés et tout, pour pouvoir pour que je puisse vous préparer à l'ouverture de k qui aura lieu dans un ou deux mois grand max, donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis, je vous aime énormément désolé encore pour la petite vidéo on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de rejoindre le Discord pour voter pour les meilleures nouveautés, ciao ciao